Euh, bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment ajouter un formulaire d'évaluation de propriété sur n'importe quel site web. Si vous êtes un courtier immobilier et que vous avez euh, besoin d'avoir un formulaire d'évaluation sur votre site web, nous, nous avons développé récemment une extension WordPress qui permet de pouvoir le faire. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment les étapes à suivre pour être en mesure d'installer l'extension, de faire la configuration de la clé API de Google et ensuite, d'ajouter le formulaire sur votre site internet. Donc là, je vais vous présenter mon écran et on va pouvoir euh, voir comment, ça, comment procéder. Donc si vous voyez mon écran, là présentement, j'ai un exemple de ce à quoi le formulaire ressemble. C'est tout simplement un formulaire avec quatre étapes qui donne la possibilité aux utilisateurs de géolocaliser leurs propriétés. Par exemple, si je... de géolocaliser leurs propriétés et ensuite de voir leurs propriétés sur une carte et de remplir un formulaire où ils peuvent donner leur nom, prénom, email et numéro de téléphone afin que le courtier immobilier puisse facilement leur aider. Donc, et le, le formulaire est présentement disponible sur notre site web que vous pouvez télécharger. Je vais vous laisser le lien en bas de cette vidéo. Et une fois que vous avez téléchargé l'extension et que vous vous voulez l'installer, voici les étapes à suivre pour être en mesure de le faire. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est aller dans votre site web WordPress. Donc là, présentement, je vais l'installer. Euh, sur ce site web donc, qui, bon, qui présentement n'a pas ce formulaire. Et, donc, la première chose c'est d'aller dans l'onglet dans, dans votre site web, dans le panneau d'administrateur, cliquez sur l'onglet extension et cliquez ajouter et ensuite je vais choisir euh, l'extension dans mon site web je vais cliquer sur installer Je vais cliquer sur activer. Après avoir activé l'extension, vous devez avoir accès à une un onglet qui se trouve dans Configuration, Options et de propriété. Et il sera question de d'obtenir la clé API de Google pour être en mesure de l'ajouter à ces informations. Déjà, je peux ajouter ma zone. Donc, si je cible le Canada, je mets CA. Et j'aimerais aussi mettre l'adresse courriel de la personne qui, qui qui devrait recevoir le courriel. Donc, il y a la possibilité d'ajouter plusieurs courriels éventuellement si vous le souhaitez. Donc, si vous avez par exemple plusieurs outils immobiliers, je vais cliquer sur sauvegarder Donc, maintenant, pour générer la clé API de Google, il faudrait aller dans votre compte Google Cloud pour être en mesure de générer la clé. Donc, euh, dans un début, si vous n'avez pas de clé de compte Google Cloud, vous pouvez utiliser votre adresse Gmail ou votre euh, adresse courriel professionnelle pour être en mesure euh, de générer une clé. Donc, dans mon cas, par exemple, je vais utiliser euh, un compte que j'ai déjà et lorsque vous êtes dans votre compte, il sera question d'aller dans votre panneau d'administrateur de Google Cloud et ensuite euh, générer une nouvelle clé. Donc là, je vais créer un nouveau projet bon, que je vais appeler Évaluateur. Et dans ce projet, je vais sélectionner un mode de facturation et ici, l'organisation, la zone, donc je clique sur Créer. Donc, quand, ça va prendre quelques secondes pour générer le projet. Et ensuite, je vais cliquer sur sélectionner un projet. Donc, lorsque vous cliquez sur sélectionner un projet, vous voyez l'évaluateur qui est là. Et il faudrait donc ajouter l'API de map JavaScript. Et aussi, il faudra aussi ajouter l'API de Play 6. Donc ça, ce sont les deux API qu'on a besoin pour, euh, pour le projet. Donc après avoir ajouté mes deux API, donc il sera maintenant question d'aller dans l'onglet identifiant. Et ensuite, euh, je vais générer. Créer des identifiants. Donc, je vais cliquer sur euh, l'icône qui est ici et cliquer sur Créer identifiant. Le système va tout simplement générer une clé API que je peux copier et ajouter dans la configuration de mon projet. Donc, je vais l'ajouter ici. Et je vais cliquer sur Enregistrer. Donc, là maintenant, ce n'est pas terminé. Donc, une fois que vous avez généré euh, vos identifiants, il sera question... De, de, sécuriser, de, de sécuriser ou de, res, de faire une restriction de la clé API et de remplir l'écran d'autorisation. Donc, je vais cliquer d'abord ici et je vais sécuriser mon, euh, ma clé. Donc, pourquoi c'est important de faire une restriction? Tout simplement parce que vous ne voulez pas que n'importe qui puisse copier la clé API et l'utiliser sur son, dans son site web. Donc là, je vais cliquer sur euh, URL et là, je vais ajouter euh, le nom de domaine euh, le nom le, le mon nom de domaine donc je vais ajouter ce nom de domaine si euh, à ce niveau j'ai besoin et je vais aussi ajouter l'URL du, euh, du lien du lien donc comme je l'ai dit tout à, euh, tout à l'heure donc une fois que vous avez rempli ces informations donc il faudrait donc aller sur l'onglet de page et cliquer Ajouter une nouvelle page. Donc, je vais, je vais appeler ma page évaluateur de propriété. Et évaluateur de propriété en ligne. Donc, là, je vais cliquer sur enregistrer, publier. Et il faudrait donc récupérer le cours de cours. Donc, là, si vous partez sur notre site web, dans tous les cas, vous aurez accès à la documentation quand vous aurez euh, obtenu l'extension et copier tout simplement ce code de course qui, qui est là et je vais chercher code là je vais ajouter à ces niveaux publier donc en principe le, le formulaire se trouve déjà là bon mais pour le moment c'est pas encore finalisé donc l'idée pour, pour finaliser le, le, le formulaire euh, la configuration de la clé API il faudrait tout simplement ajouter cette URL ici dans votre euh, dans, dans, dans la restriction dans la restriction euh, liée au site web et à ce niveau il faut aussi restreindre vos clés donc je vais chercher map, map JavaScript ajouter et je vais aussi chercher les sites enregistrer et une fois que vous avez enregistré, il faudra tout simplement euh, revenir ici. Cliquer sur configurer l'écran d'autorisation. Et là, c'est pour un projet externe. Donc ça veut dire que externe veut tout simplement dire que vous donnez la possibilité aux utilisateurs externes de pouvoir utiliser votre outil pour vous pour, pour fournir les informations. Donc là, je vais cliquer sur créer. Je vais donner un nom, évaluateur, en ligne, euh, l'adresse courriel. Nom de domaine, donc là, il faudrait mettre la page d'accueil de votre site web. Et à ce niveau euh, conditions d'utilisation, euh, euh, j'ai besoin du lien de la politique de confidentialité. J'ai aussi besoin euh, du lien pour les termes et conditions. Et à ce niveau, j'ai besoin d'ajouter le nom de domaine autorisé. Donc, le nom de domaine autorisé, c'est le nom de domaine que vous autorisez à utiliser votre clé, euh, à utiliser votre clé API. Donc, je pense qu'il y a une erreur, c'est parce qu'il y a l'espace. Non, je vais enlever l'espace là. Et à ce niveau, il faut donner un, les coordonnées du développeur. Donc, les coordonnées du développeur, c'est tout simplement l'adresse courriel que vous devez mettre et qu'on qu pourrait éventuellement contacter s'il y a un problème lié. Euh, à la clé API que vous avez généré. Donc, une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer et vous cliquez tout simplement sur enregistrer et enregistrer pour continuer et c'est fini. Donc, dès que j'ai finalisé avec toutes ces étapes, je peux tout simplement revenir euh, sur mon site web et je vais vérifier si euh, l'extension a fonctionné. Donc, je vais cliquer sur « Page. Je vais cliquer sur « Évaluation des propriétés en ligne »,« Voir ». Et je vais essayer de je vais faire un test. Donc là, vous voyez que je suis en mesure de géolocaliser euh, n'importe quelle adresse. Et je peux cliquer sur « Suivant ». Vous voyez la carte qui apparaît. L'utilisateur le, le peut, peut fournir son nom, son prénom, son, une, son adresse courriel, son numéro de téléphone. Cliquez sur « Suivant ». Bon, un message. Et ensuite, « Soumettre ». Donc, techniquement, ça, c'est tout ce que vous avez besoin pour être en mesure de faire la configuration de l'extension. Donc, par défaut, l'extension est traduite en français et en anglais, euh, mais vous pouvez aussi faire la traduction en d'autres langues. Si vous voulez le faire, faire par exemple, la traduction en une, en une autre langue que le français ou l'anglais, vous pouvez tout simplement télécharger l'extension qui s'appelle Local Translate. Euh, et ensuite, vous pouvez être en mesure de faire la traduction si vous le souhaitez. Donc, c'est via cette extension, pour changer, vous pouvez changer le texte configurer selon votre besoin. Donc, J'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions, laissez tout simplement un commentaire en bas de cette vidéo. Et je vais aussi vous laisser le lien pour être en mesure de télécharger l'extension si vous le souhaitez. Passez une excellente fin de journée et portez-vous bien. Bye!